Salut les boys, ici Winman, content de vous voir aujourd'hui. J'ai reçu un cadeau, le facteur est passé. Euh, je pense que j'ai une petite idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est ça, mais je vais en avoir besoin pour ma prochaine vidéo. Je pense que c'est un cadeau qui n'est pas du cannabis. C'est pas ça. Donc euh, des canna wrap. ici, j'ai des euh, ça c'est pour rouler des joints vu que j'aime pas le tabac. C'est des euh, c'est des ham wrap, c'est pas du cannabis comme on appelle ça, donc euh, du chanvre, du chanvre. Donc euh, merci, pas de tabac à l'intérieur, produit vegan, donc euh, sans tabac. C'est pour rouler là, deux gros joints là, de cannabis. Euh, j'ai une petite boîte ici. Oh, wow! <rire> le gars, euh, il, il a modifié la boîte. Il a fait une petite, euh, une petite trappe ici, puis le cannabis est à l'intérieur. C'est écrit euh, « 3 strains de premium à la santé de Winman, Axel. » Merci beaucoup, Axel. On va voir ça. Allez, merci, merci beaucoup, beaucoup. Euh, c'est bien apprécié vous savez très bien recevoir du, euh, du cannabis en cadeau c'est vraiment exceptionnel puis euh, si je peux faire une vidéo sur chaque je vais, je vais essayer Blackwater du 4A on va regarder ça tout de suite à la loupe, rapidement ah ouais ouais ouais ouais ouais ouais, ouais. on va mettre ça comme ça du Jack Herrer. on connaît ça du Jack Herrer. On va ouvrir le sac. C'est givré, c'est givré. Mais le Blackwater... Euh, il avait l'air vraiment très très puissant. On va ouvrir le sac. Ouais. C'est ça qu'on aime, c'est l'arôme qu'on aime, ça c'est de la grosse qualité, tu dois avoir payé plus cher pour ton, euh, ton euh, Blackwater que ton Jack Herrera, c'est garanti. Jack Herrera est très beau, le Jack Herrera est très très beau, écoute, euh, c'est juste pour dire, euh, c'est juste pour dire un commentaire parce que ton Jack Herrera est très très très beau, ok? Mais Blackwater et Black... like l'autre ici Pink Kush Pink Kush de Canafarm, ça c'est une compagnie de la... une compagnie canadienne. Hein? Canafarm ont leur propre Pink Kush. Il ah, est très beau. Euh... Des belles couleurs euh... Il n'y a pas des, belles, il y a des moins belles couleurs que le pinkouche de San Rafael. mais merci hein mais ça va être vraiment bon Il y a beaucoup de statistiques là-dessus ok oh il y ont même le pourcentage de terpènes ça ça va être vraiment important dans le futur euh, vous savez très bien que dans le futur on ne parlera plus de sativa ni d'indica ça c'est moi qui dis ça c'est Weedman qui dit ça, qui dit ça. Euh, on va juste parler de terpènes mais les pourcentages vont être inscrits euh, les pourcentages vont être inscrits, on va acheter notre cannabis en fonction des terpènes. C'est dans le futur, c'est garanti, garanti, avec des pourcentages, euh, 5% de myrcène, 4% de, thériophil... de pinène, de cariophyllène. Tous les pourcentages vont être écrits, puis ça va être avec les arômes. Est-ce qu'on veut goûter du boisé, est-ce qu'on veut goûter l'odeur de diesel, hein, de gaz en anglais un gros merci à Axel. Euh, je vais fumer ça très bientôt. Je vais faire des vidéos là-dessus. Mais le Blackwater, ouh, qui a de l'air vraiment puissant. Ah, il écrit Best Pot BC Indica. C'est clair. Ça, je ne l'avais pas vu là, sur le sac, c'est noir. Pink Kush Canafarm. Et puis l'autre, c'est le Jack Herrera, un Sativa hybride. De Canaform, ok, c'est un autre, encore Canaform, pinkush une couche Canaform, puis Blackwater de BC. My God, je pense que le BC va gagner. Ok, hey, je te laisse là-dessus, puis tu sais très bien hein, quelle vidéo qui s'en vient. Et puis, euh, en passant, j'attends le facteur, j'ai hâte de te montrer ça. Check ça à la prochaine vidéo. Ciao!